Bonjour Jérôme Bonjour Anthony Alors que se passe-t-il en ce moment sur les valeurs tech Effectuellement on assiste à une forte baisse des valeurs technologiques à travers le monde, que ce soit aux états unis ou en Asie. Euh, il y a une chute de plusieurs pourcents des grandes valeurs technologiques que peuvent être les, les GAFA, euh, Netflix ou même des sociétés asiatiques comme Tencent, Alibaba. On assiste clairement à une rotation sectorielle euh, aujourd'hui sur, sur les marchés, euh, ces valeurs technologiques. Pour nombreux investisseurs sont sur des valorisations assez élevées et les investisseurs préfèrent se positionner sur des marchés, sur des euh, dossiers, euh, sur des secteurs en tout cas plus euh, terre à terre. Alors y a-t-il un rapport avec la satisfaction euh, client Effectivement, les sociétés technologiques aujourd'hui euh, font de nombreuses acquisitions. Ça va un petit peu dans, dans tous les côtés et ça n'a plus vraiment de sens. Et euh, aujourd'hui, les sociétés euh, technologiques euh, font des acquisitions majeures. On a vu Amazon avec euh, Whole Foods. Hein, dont on vous avait parlé lors d'un édito. Et en faisant cela, en fait, les sociétés clairement technologiques s'éloignent du client pour se concentrer sur leur, leurs acquisitions et leurs synergies. À court terme, ça peut éventuellement être bénéfique, mais à long terme, ils vont perdre le contact avec les clients et là, euh, sûrement, euh, bah, les marchés vont, vont déchanter, les résultats vont, euh, vont baisser. Donc, en délaissant euh, le client euh, pour faire de la croissance, à nos yeux, c'est pas forcément la bonne stratégie. Alors, chez Trustim, justement, est-ce que vous êtes surpris de cette situation ah, Pas du tout. Nous, on avait déjà euh, anticipé euh, une telle situation euh, depuis euh, de nombreux mois. Euh, les valorisations élevées nous ont éloigné de dossiers euh, que nous avions euh, en portefeuille. Et ces sociétés, en fait, aujourd'hui, ont du mal à justifier les résultats extrêmement euh, élevés, en tout cas les valorisations élevées dans lesquelles elles, elles se trouvent. L'anticipation, en plus de la remontée des taux aux États-Unis et le retour de l'inflation, euh, vont euh, bah, un peu pénaliser ces valeurs à des, qui ont des valorisations élevées. Et puis la cerise sur le gâteau, à nos yeux, euh, c'est la réforme fiscale qui est en train de s'opérer euh, aux états unis par Monsieur Trump, qui va certainement pas favoriser ces grandes multinationales euh, euh, américaines, hein, qui sont essentiellement des valeurs technologiques, pour favoriser en fait euh, des sociétés euh, onshore, des sociétés américaines qui ont des métiers euh, beaucoup plus terre-à-terre. Euh, -terre. Alors pour ces raisons, chez Trust Team, euh, bah, on, on a bien longtemps délaissé les valeurs technologiques, hein, qui ont des valorisations élevées, pour privilégier des sociétés beaucoup plus orientées clients, celles qui euh, sont sur des métiers beaucoup plus classiques et qui répondent euh, assez rapidement euh, aux attentes des clients. C'est notamment le cas dans la distribution avec des valeurs euh, comme Walmart, euh, qui est un, une société que nous avons en portefeuille maintenant depuis le, le début de l'année, ou euh, un acteur euh, comme Northrom, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette aux états unis bah, euh, réalisent bah, des, des, des, euh, des bonnes synergies avec leurs clients, améliorent leur satisfaction client, répondent aux attentes de leurs clients, et ça se transforme sur leur cours de bourse. La journée euh, d'hier a été un cas, là où les valeurs technologiques baissaient fortement, ces sociétés ont continué leur marche en avant. Donc la journée d'hier a été une bonne journée pour, euh, pour les fonds de Trusting Finance, euh, et ils ont fini euh, positifs, euh, là où la plupart des marchés euh, internationaux dans le rôle. Alors nos portefeuilles chez Trusting Finance sont paramétrés depuis de longs mois pour affronter des conditions de marché qu'on a pu connaître hier. Et en tout cas, nous, considérons considère qu'il faut se focaliser sur les sociétés orientées clients et s'éloigner des sociétés à des valorisations extravagantes. Merci beaucoup. Au revoir, Anthony.